Gérald, bonjour les mecs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Après vos retours excellents sur euh, la vidéo, je vais voir les avis de mes anciens lycées, etc. Vous avez capté qu'en ce moment, j'ai envie de tester deux, trois petits trucs. Et vu que je suis en vacances, je me dis « why not ?» Un petit truc léger, sympa, ça passe toujours bien. C'est pourquoi aujourd'hui, on va parler des transferts les plus bizarres de l'histoire du football. Donc c'est une nouvelle histoire de Zach, tu captes. Mais quand je dis des transferts bizarres, je parle, je parle pas de transferts chelou en mode « un joueur qui va dans un club qui est peut-être trop bon pour lui, style joueur ». Julien Faubert au Real ou Carl euh, Toko et Cambi à Lyon Oh ça va je voulais passer un petit scud rien de méchant Non non ça c'est des transferts qui peuvent Arriver qui sont de temps en temps un petit peu bizarres, mais je veux aller sur encore Plus bizarre j'ai envie de voir Des transferts où le moyen De paiement a été le plus loufoque Possible et là mon gars si tu remontes Quelques années en arrière tu peux vraiment Trouver des petites perles et des petites perles Qui font très plaisir parce que Putain savez vous le football n'était pas quelque chose D'aussi luxueux d'aussi Suivi et surtout qui générait autant d'argent Donc du coup les transferts tu te doutes bien y et pas que des 200 millions pour Neymar, etc. Tu avais des transferts de petites divisions qui étaient des sortes d'échanges de, de biens communs ou de bons procédés. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Les transferts les plus bizarres du football. C'est parti. Et on commence gentiment en 1928. Ah, 1928. Ça, ça fait longtemps quand même, 1928. Et on retrouve notre ami Hugues McLeanahan. Hugues McLeanahan, c'est un joueur, d'accord, qui était dans un petit club tranquillement de Stockport, ok C'était le club de sa ville. Et ce dernier a décidé, enfin en tout cas a été spoté par Manchester United. La grande maison de Manchester United s'est mise sur lui et se dit, bah tiens, on le prendrait bien à Stockport, on va donc démarrer les négociations. À ce moment-là... Et comme dit leur article qui me sert pour cette vidéo, tu te dis, bon, ok, 1928, il a été pris pour combien Peut-être 100 000, 200 000 pounds Allez, 50 000, peut-être, on sait pas, tu vois, tu n'étais pas conscient de la valeur de l'argent ou du football à l'époque. Mais non loin de tout ça. Là, euh... <rire> on est réellement sur du football de campagne. L'assistant manager de Manchester United à l'époque s'appelait Louis Roca a entendu que pour essayer de se remettre bien financièrement, nos amis de Stockport avaient lancé une sorte de bazar, d'accord Un bazar où ils vendaient tout et n'importe quoi pour pouvoir se remettre bien financièrement et se faire un petit peu de thunes. Donc on est face à un club qui est vraiment dans la hesse. Louis Roca, lui, derrière, il se retourne, il voit sa famille, il se dit, mais attends, ma famille, elle a un business qui fonctionne très très bien dans les glaces. Est-ce qu'il pas quelque chose à gratter de ce côté-là. Et bah oui, oui, oui, tu, tu le vois venir, effectivement, notre ami Hugues McLéanahan a été transféré de Stockport à Manchester United contre un frigo entier de glace que Stockport a derrière revendu sur son propre bazar, histoire de gratter des sous. Et quand tu te dis que le, notre ami Hugues a passé 9 saisons derrière à Manchester United, bon, ça a été globalement un transfert assez sympa, un être humain contre un euh, <rire> frigo de glace, tu te dis, plutôt pas mal. Je sais pas si c'était des micros choco Fraise fraises ou autre, quels étaient les goûts à la mode en 1928 Je n'en sais rien, mais c'est ainsi que démarre cette vidéo. Et ne vous inquiétez pas si tu commences à penser que je vais te réserver que des vieux transferts des années 30 très bizarres, machin. Non, non, non, non, non, ma gueule Ah, j'en ai sous la pédale, crois-moi Parce que maintenant, on va parler de Ian Wright. La plupart des amateurs de football connaissent Ian Wright. C'est une légende de Première Ligue et notamment euh, de Arsenal. Hein. Il a fait les beaux jours des Gunners, etc. Les plus jeunes d'entre vous ne le connaissent pas, mais c'était vraiment un très grand joueur. Et là, on ne remonte pas... Si vieux que ça en quelque sorte. Faut savoir que Ian Wright, avant de commencer en première ligue, donc lui il a fait Crystal Palace, il a marqué plus de 100 buts là-bas, puis après derrière il a été transféré à Arsenal, et il a également marqué plus de 100 buts là-bas, mais il avait commencé dans un petit club, sûrement le club de sa ville je pense peut-être, qui s'appelait Greenwich Borough, d'accord À ce moment-là, quand il était là-bas, il se fait repérer par un des recruteurs de Crystal Palace qui va le voir et qui dit bah, viens faire une semaine d'essai avec nous. Sa semaine d'essai est concluante, Crystal Palace a envie de le signer, et à ce moment-là, Greenridge Borough ne sait pas trop quoi demander contre lui, d'accord Il commence à se dire... « Bon, on va peut-être essayer de demander un truc dont on aurait besoin. » Vous le devinez, quand ils commencent à faire leur inventaire, ils remarquent que dans leur salle de muscu... Ça tire un petit peu la gueule. Je te le donne en mille, notre ami Yann euh, Wright, qui deviendra derrière une légende de Première Ligue, a été transféré de Greenwich Borough à Crystal Palace contre un set de poids de muscu. Hein, bon. Derrière, quand tu sais que 6 ans plus tard, il fait Crystal Palace Arsenal pour 4 millions de pounds, en 91, beau. Bon. <rire> Peut-être une des meilleures affaires que t'aies pu faire. Tu signes un mec pour des poids de muscu, tu le revends pour 4 millions de dollars, et en plus, il t'a marqué 100 buts au passage. C'est réellement une des meilleures affaires, je pense, de l'histoire du football comptable. Simplement parlant, c'est assez marrant. Et j'espère que pour les dirigeants et l'équipe de Greenwich Borough, que hein ça a poussé à la salle et que ça a été rentabilisé parce que crois-moi mon frère, ce genre de choses tu peux pas te le permettre deux fois. Hein. On enchaîne avec notre ami Ernie Blenkinsop et là tu retournes en arrière dans les années 20, les années 20, l'époque du football anglais etc d'ailleurs je, je, je rappelle que la FA Cup la coupe d'Angleterre est la plus vieille coupe de l'histoire de ce sport, il me semble qu'elle a été créée dans les années 1890, un truc comme ça, c'est ce qui lui donne un petit peu de prestige bref, revenons à Ernie Blenkinsop qui est quelqu'un qui aura eu une carrière ma foi fort sympathique, il aura joué à Sheffield Wednesday qui est un club un petit peu légendaire en Angleterre, même s'il est euh, moins fort euh, qu'il euh, ne l'était auparavant et que maintenant c'est surtout peut-être Sheffield United qu'on entend parce qu'il est encore, euh, il n'y a pas longtemps en Première Ligue. Il aura, il il aura également été sélectionné en équipe d'Angleterre plus de 26 fois, c'était un arrière-gauche. Donc autant dire une bonne petite euh, carrière sympathique. Et faut quand même se dire qu'à l'époque, il avait commencé dans son club de village, d'accord Le club de son petit village, Cudworth. Et en 1800, 1921, du coup, il y a Hull City qui vient voir et qui fait... Euh on aimerait bien signer Ernie, là, on aime bien. Il a un beau pied gauche, il fait des virgules et tout. Franchement, ça ça, ça nous chauffe de l'avoir. Sauf que nous, on n'a pas trop de sous et, et tout. Et, et on est plutôt des hommes d'honneur, des hommes de parole. Pour combien est-ce que, du coup, ceci peut se passer Et après de très, très longues négociations, eh ben, ils sont arrivés à un deal. Ernie Blenkinsop a fait le passage de son club de village à Hull City pour 100 pounds Ok, pourquoi pas. Et un baril de bière qui aura été bu par tous ses coéquipiers pour fêter son départ. C'est plutôt pas mal. <rire> à vous quand tu peux te... Serrer la main, boire une bière et en plus t'as 100 pounds derrière pour peut-être le taxi en rentrant. Tu es royal, les affaires étaient menées comme des hommes mais surtout comme des bons hommes des cavernes, quoi. <rire> non, je rigole un petit peu, c'était une autre époque, etc. Mais c'est drôle de se dire quand même qu'un mec qui a fini en équipe d'Angleterre derrière et puis être euh, voilà transféré pour un bon petit fût de bière. Notre ami Ernie... Euh... T'es un bon, t'es un bon. Je suis sûr qu'il a bu lui-même la propre bière de son transfert. À ce moment-là de la vidéo, je vous jure que le transfert le plus drôle et le plus chelou, donc l'histoire, elle vient un peu après. Je vous la garde un petit peu. Genre, quittez pas, hein. Vous allez voir le plus drôle. Mais avant, on va repartir sur euh, un moment un petit peu plus euh, récent, d'accord? Je vais vous parler de Gary Pallister, Et là, encore une fois, les fans de Manchester United vont avoir les yeux qui, euh, qui s'émerveillent parce que c'est euh, un mec qui a marqué leur club, d'accord? Il a passé plus de 10 ans là-bas. Il a gagné énormément de trophées et tout ça. Vraiment, Gary Pallister, c'est, euh, bon, je sais pas, c'est une légende de la première ligue mais un mec qui a marqué un des plus gros clubs de cette ligue là donc franchement Gary Pallister propre mais avant d'arriver à Manchester United il était à Middlesboro Middlesboro qui allait lui-même le chercher dans son tout petit club euh, bah, je pense de sa ville ou quoi qui s'appelait Billingham et Billingham a eu la même démarche d'accord que nos amis du club de Ian Wright Greenwich Borough j'essaye de mettre un petit peu d'accent tu comprends donc quand Middlesboro ont contacté en gros euh, Billingham pour leur dire bah Gary Pallister euh, comment ça se passe il y a moyen qu'est-ce que vous voulez des sous bah nos amis de euh, de Billingham leur ont dit, bah écoutez, nous aussi on a quelques besoins. Gary Pallister, on veut bien vous donner son contrat, d'accord Vous faire une mutation sportive de son contrat. Contre... <rire> quelques maillots, un ballon et une cage de foot. Ce qui est quand même, on va dire, essentiel à la pratique de ce sport. Du coup, je me demande comment est-ce qu'ils, hein, Comment est-ce qu'ils étaient fournis à l'époque en matériel si simplement un ballon, une cage et quelques maillots leur a permis de lâcher peut-être un de leurs meilleurs joueurs. Mais il faut se dire que Billingham ce serait intéressant de savoir où ils en sont à l'heure actuelle. Surtout quand on voit encore derrière qu'il a fini à Manchester United au final et qu'elle est quasi 10 ans là-bas en étant un des top défenseurs centraux, du coup, de première ligue. Quand tu vois à l'heure actuelle qu'un top défenseur central de première ligue, ça part en 50, 70, 100 millions. C'est une autre époque. Hein. Je vous mets le petit côté sympathique, d'accord on, on va parler de Collins Jones, je vous le fais en, en, en rapide, lui, je vais pas vous faire tout un, un bail, etc. Mais en gros, lui, Collins Jones, c'est un mec qui est passé par Fulham, tout ça, nana. Et là, pour le coup, on n'est pas en Angleterre, on, on va être, euh, du coup, aux Pays-Bas, d'accord Et il est passé du fc Twente à une autre équipe qui s'appelait le DES Nijverdal contre euh, quelques encyclopédies. Voilà, ça a été une sorte de transfert un petit peu euh, sympathique, parce que ces encyclopédies ont derrière été données à la bibliothèque. Euh, local Donc peut-être que je suppose que c'était un transfert gratuit et que le club du coup derrière a euh, réclamé à titre euh, on va dire euh, honorable, je sais pas comment dire, mais quelques encyclopédies ou peut-être que ça a été donné. Mais voilà, un joueur de foot enchaîné, enfin on, on va dire échangé contre quelques encyclopédies. Et certains vont dire que le foot c'est pas un sport intellectuel. Franchement les médias vous me dégoûter. Hein. Bon du coup les amis, nous avons parlé de maillot de foot, de poids, de bière, de glace mais voilà, faut se dire que chaque région a ses particularités. Là on va commencer à attaquer le euh, le coup de, de, de, de Kenneth Christensen. Alors Christensen directement, voilà, ça t'inspire le Danemark, la Norvège, notre ami, c'est un attaquant norvégien. Et pour son transfert du club de Vinchbart à Floé, et eh ben les négociations ont été sérieuses, hein. Et ils ont même pris une balance et un commissaire. Et à ce moment-là, tu vas te dire, mais, mais pourquoi est-ce qu'ils ont pris une balance et un commissaire Pourquoi Parce qu'ils ont fait monter Kenneth Christensen sur une balance, ils ont déterminé son poids. Et c'est ce poids-là qui a été offert par Floé euh, comme moyen de paiement, parce qu'ils ont payé le poids de Kenneth Christensen en crevette à son ancien club. Bon, je sais pas ce qu'ils ont fait de ces crevettes Est-ce que ça a fait des sandwichs, Est-ce que ça a servi à manger pendant une semaine au club Mais être transféré contre ton poids en crevette, Du coup il faisait 75 kilos quand même, je vous le dis hein. 75 kilos de crevettes Bon, bon, bon, bon, bon, c'était quand même Du sérieux, mais c'était pas le plus sérieux Le plus sérieux, l'histoire la plus drôle C'est celle-ci, car pour clore Cette vidéo, je vais vous parler de l'histoire De Marius Sioara Marius Sioara, c'était un footballeur Qui jouait en deuxième division Roumaine, d'accord Après son passage en deuxième division roumaine dans le club de UT Arad, il s'est fait prospecter par un club de quatrième division roumaine qui s'appelait le Regal Horia. Le Regal Horia du coup bon tu dis passage de la 2 à la quatrième division c'était pas non plus un excellent footballeur somme toute d'accord et tu te doutes bien euh, du coup qu'un bon petit euh, transfert de, de cette manière est un petit peu bizarre et effectivement notre ami Marius Siora a été transféré contre 15 kilos de viande de porc ou de saucisses de porc il me semble, du club à l'autre. Mais ce n'est pas tout, c'est pas juste le fait de te faire échanger contre des saucisses de porc. C'est que lui, à la base, il n'était pas au courant que c'était ça qui avait été dit entre les clubs. Donc il arrive dans son nouveau club, il apprend que c'est pour ça qu'il a été, euh, euh, on va dire, euh, transféré du coup, contre 15 kilos de saucisses de porc. Furieux, il décide de prendre sa retraite, d'accord <rire> lui il dit ah non la tête de Wap je vais pas jouer un jour avant dans votre club de merde là Donc il décide de prendre sa retraite et de se reconvertir dans lui-même dans l'agriculture en Espagne Donc notre type a carrément quitté la Roumanie quoi Et le plus drôle dans l'histoire ça aura quand même été la déclaration d'un officiel de l'équipe du Regaloria du coup Qui a dit on est énervé parce qu'on a perdu deux fois, on a perdu un bon joueur Et en plus on a perdu tous les repas d'une semaine de notre équipe première Donc l'équipe première du Regaloria qui se... Euh, nourrissait essentiellement 2 kilos de saucisses de porc, ah oh là là les clubs avec des petits moyens, tu te dis qu'ils essayent de faire au mieux et que c'est pas toujours facile les amis <rire> non vraiment le côté en hein, mode transféré pour un autre club contre 15 kilos de... de saucisses de porc, il la prend derrière il prend sa retraite et en plus le club de Div 4 est baisé parce que bah du coup derrière ils ont perdu leur précieuse viande, c'était quand même pas mal j'ai quand même l'impression, je vous l'ai fait en rapide que euh, ce genre de transfert était peut-être monnaie courante en Roumanie à l'époque parce que y a également le cas de Yon Radu, Yon Radu euh, était dans un club, le SCS Joule, du coup Petrosani, euh, qui s'est fait euh, reléguer et qui a commencé à avoir des problèmes financiers et tout ça, machin. Donc Petrosani, vu qu'ils étaient dans la merde financière, ils ont commencé à essayer un peu de vendre des joueurs, etc. Nana, en mode, bon, bah il faut qu'on se refasse un petit peu la cerise. Ils ont galéré, limite, ils n'y arrivaient pas. Et donc, du coup, pour réussir à quand même générer un petit peu d'argent et payer notamment, Bah du coup, les salaires, ils ont vendu Yon Radu à un autre club roumain contre 2 tonnes de viande de porc. Eux-mêmes, d'ailleurs ils ont pris ces 2 tonnes de viande de porc, ils les ont revendues. Et le président de Petrosani a dit la revente de cette viande de porc nous a permis de payer des semaines de salaire de notre équipe. Voilà c'est un petit peu de cette manière que se conclut cette vidéo. Quel a été votre transfert préféré La viande de porc, la bière, euh, je sais pas peut-être les encyclopédistes, mignons, les, les pois. Franchement je te dirais qu'il y a eu à boire et à manger tout le long de cette vidéo. N'oubliez pas que le football c'est un sport fabuleux, c'est un sport qu'on aime tous et c'est un sport qui a surtout une sacrée histoire avec des choses qu'on ne connaît pas encore ou en tout cas qui sont peut-être un petit peu méconnu et qui mérite d'arriver à nos oreilles. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à la liker et à la partager et je vous dis à la prochaine les amis